Bonjour, moi c'est Christelle et je vous propose aujourd'hui une treizième séance de pilates. Alors pour changer un peu, on va faire du pilates debout et je vais vous proposer une séance entière debout. Donc oui. je suis toujours dans mon salon, où bon, je vais un petit peu pousser les meubles, enlever la table. Euh, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace mais au moins d'être à l'aise si vous devez euh, lever les jambes pour pouvoir euh, donc, euh, faire la séance correctement. Donc avant de commencer, je vais quand même vous rappeler les principes généraux et les principes posturaux. Je l'avais déjà fait sur une première séance, mais franchement, je n'étais pas très guillette. C'était la première vidéo pour le site YouTube et donc pas trop l'habitude de me filmer. En plus, j'étais filmée, on voyait juste le haut de mon corps. Donc là, vous allez le voir en entier. Donc les principes généraux, donc il y a les trois C. Concentration, on se concentre sur soi. Le centrage au niveau du transverse, au hein, niveau du ventre. Euh, le contrôle, donc lorsque vous allez faire des gestes, vous allez les contrôler, la descente et la montée qui se fait à peu près dans le même temps. La précision des gestes, donc c'est où main, par exemple, si mon bras il est tendu, main, main flex, main pointée, au niveau de la jambe, pareil, donc euh, jambe tendue, pied flex ou pied pointé. Vous pouvez euh, également penser à la fluidité, par exemple, quand on va lever les mouvements sont fluides la respiration je le mets de côté j'en parlerai juste après et puis isolation je suis capable d'isoler donc une partie de mon corps pendant ce temps une autre partie fait un autre mouvement et la régularité l'objectif hein, du pilate c'est d'en faire régulièrement donc au moins une séance par semaine donc la respiration je reviens dessus donc j'inspire par le nez je souffle par la bouche à l'inspire vous allez sentir vos côtes qui vont se remplir devant derrière et sur les côtés sans mouvement d'épaule et lorsque vous allez souffler vous allez essayer de contracter sphincter périnée transverse que j'appelle le zip ça fait une sorte de fermeture éclair que vous fermez donc l'inspiration est costale Pensez au zip D'accord, ça monte à l'inspire ça remplit les côtes et à l'expire vous sentez l'expiration montée euh, on y reviendra pendant toute la séance ensuite donc pour les principes euh, posturaux euh, donc euh, au niveau des, des appuis donc quatre, euh, quatre points d'appui sous chaque pied les pieds euh, donc sont donc euh, vous sont, se placent juste sous le bassin à peu près euh, la, la, la valeur du bassin vous avez les genoux qui sont souples donc légèrement fléchis votre bassin est neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Donc vous imaginez que c'est une bassine et donc euh, si vous basculez euh, vers l'arrière, l'eau va venir se couler euh, devant et si vous basculez vers l'avant, enfin, l'eau va, va couler derrière. Donc essayez de trouver ce qu'on appelle le bassin neutre. Voilà. Ensuite vous allez imaginer que vous avez un fil imaginaire qui vous tire vers le haut, qui allonge la colonne vertébrale, qui allonge euh, donc, votre nuque. Donc le regard va se placer donc, en général devant vous au loin. Les épaules vont être neutres, donc ni, euh, alors, surtout pas vers l'avant, mais elles vont se placer légèrement vers l'arrière pour le, le, coller légèrement vos omoplates derrière. Et vous imaginez, vous placez vos mains dans, dans les poches. Voilà, c'est à peu près la bonne, la bonne position. Donc on s'allonge vraiment. Donc en pilates, on essaye de toujours travailler en allongement. Voilà, donc à peu près les principes qu'il faut, qu faut garder. Dans un premier temps, donc on va faire une petite mise en route et ensuite une séance. Donc, vous allez placer vos, vos mains donc sur, les, sur les côtes. Voilà, et vous allez inspirer. Et vous allez souffler. On pense aux zip. Inspirez. Soufflez. Absorbez votre nombril. Inspirez. inspirez, souffler On va parler de la contraction, donc vous allez utiliser votre point. Je vais vous demander de contracter donc euh, vos 5 terres périnées d'accord et de serrer assez fort comme si c'était une valeur de 10 sur 10 et ensuite vous allez essayer de descendre euh, d'un à, à chaque fois, c'est à dire à 9, à 8, à 7 et à 6 pour rester à 6 c'est à peu près ce que vous devez ressentir à chaque fois. Donc On serre, on inspire d'abord, soufflez, serrez, serrez, serrez, serrez restez serrés. Voilà. On va relâcher un petit peu à 9 sur 10, à 8 sur 10, à 7 et à 6. Donc voilà, pendant toute la séance, quand je vous demande de serrer, il va falloir serrer donc au moins à 6 sur 10. Je pense qu'on peut commencer voilà, vous êtes, vous êtes prêts, donc on se met en posture, là, tranquille. Voilà, on se pense à ce fil imaginaire, les, les épaules neutres, bassin neutre, et, et les genoux souples. Et l'ouverture au niveau des, des pieds, à peu près la valeur de votre bassin. On va placer sa jambe droite derrière la jambe gauche, et on va inspirer. Et vous allez souffler. Inspirer. Fléchissez les genoux, soufflez, faites de ronds comme si vous en attrapiez une grosse balle. Inspirez, placez la jambe gauche derrière la jambe droite et on souffle. On fait comme un 5-ben, on va sur le côté. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Inspirez. Inspirez. Inspirez. Inspirez. Donc, on va essayer d'étirer un petit peu les cervicales. Donc, on va souffler. en amenant la tête vers la droite. Inspirez vers la gauche. Inspirez. Pensez à votre zip. soufflant. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez vers l'arrière, soufflez vers l'avant. Une troisième fois. Une quatrième fois. Ok, vous allez attraper votre tête et vous étirez. Relâchez, amenez le bras et le stretch. Donc, étirez les épaules bien basses. On appuie vers le bas, main flex. On rentre bien. Bon, ça y On relâche, on inspire et on étire le bras droit. On relâche. On va étirer un petit peu le quadriceps puisqu'on va travailler quand même les jambes. On va donc jambe droite. On va lever le bras, le bras gauche. On souffle en poussant vers le Alors vous voyez pas ma main peut-être dans la vidéo, mais la main est flexe. Et on bloque un petit peu son bassin pour éviter d'aller vers l'avant. Voilà, on étire bien son quadriceps. On va changer le bras. Et on va lever l'autre bras en soufflant. Et on pousse. On va relâcher et on va poser tout doucement son talon au sol. La jambe arrière va se fléchir et on va amener vraiment les fesses vers l'arrière en gardant le buste bien droit et on va amener les bras dans le prolongement, dans le prolongement du dos. Et on amène vraiment ses fesses vers l'arrière. On pousse les fesses vers l'arrière. Voilà, ça étire bien. Donc mollet, ischio et un petit peu fessier. Voilà. Soufflez bien. Ensuite, on bascule le poids du corps sur l'avant. Et on va tirer derrière en collant les omoplates. Pousser bien. On va amener le bras à gauche. Enfin, pour moi, là c'est le bras droit, mais on va simplement, en, tout en appuyant la jambe derrière. Elle est bien tendue, le bras et le buste dans le prolongement. On souffle, on inspire sur le trajet, on souffle. On va repousser la jambe pour venir se mettre donc, à la posture verticale, bien droit. Donc, auto-grandissement. On attrape son genou, on le ramène à la poitrine, on souffle. Et on va faire des petits mouvements de cheville, tranquillement, en respirant. Et on va changer de sens. Ensuite, on va relâcher. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés et on va ouvrir, donc, Fermez la hanche, ouvrez. Tranquillement, un petit peu plus haut si vous pouvez. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Et là, vous allez venir placer au-dessus de votre genou. Et vous allez descendre tout doucement pour étirer. Donc, comme si on descendait en chaise, hein, le buste reste droit, on pense à son zi, On souffle, vous attirez un petit peu les fessiers. Soufflez bien revenez tout doucement, de façon équilibrée, et reposez. On fait le même petit parcours de l'autre côté, on inspire, on souffle, une fois qu'on a poussé le bras vers le haut, voilà. pensez à votre zip, on va changer, inspirez, changer de bras, soufflez, inspirez, posez le pied, soufflez, amenez donc les fesses vers l'arrière et poussez donc avec les bras, poussez bien. Voilà. Bien la jambe, le pied bien flex, jambe bien tendues. On bascule le poids du corps sur la jambe avant, mais tout en poussant avec la jambe arrière. Alors, on colle les omoplates, toujours la tête bien sûr dans le prolongement du dos. On lâche. Inspirez. Inspirez, soufflez. Donc on sent un peu les triceps derrière. Encore. Donc je reviens dans la posture de face et on va simplement ramener donc la jambe, posture verticale, au taux de grandissement. On s'agrandit et on fait les petits mouvements de cheville dans l'autre sens. Vous lâchez ouvrez et vous pouvez faire des petits mouvements d'ouverture et de fermeture bloqué et on va s'asseoir comme si on s'asseyait sur une chaise donc c'est pas je, je ne penche pas mon buste hein, c'est simplement je fléchis et je viens placer alors tout à l'heure j'ai appuyé mais on aurait très bien pu aussi faire celui-ci je ferme travaille un petit peu de vos épaules je ferme et je serre un peu plus fort les abdos dans le zip inspirer souffler inspirer souffler et je remonte tout doucement de façon équilibrée et je repose voilà donc il fait un petit peu plus chaud euh, on va donc commencer la séance réellement donc un petit peu plus un peu plus dynamique donc on va fléchir la jambe gauche vous allez tendre la jambe droite sur le côté donc pied pointé d'accord au niveau de la précision et on va penser à fermer sa hanche, d'accord N'ouvrez pas. C'est-à-dire que quand vous allez soulever, sinon c'est un peu plus l'adducteur qui va travailler. Là, c'est une abduction de la hanche. Et vous allez travailler essentiellement les moyens fessiers. D'accord Voilà, donc on ferme bien. Donc je vous explique. Vous allez monter la jambe en side kick, d'accord Redescend. Et lorsque vous allez remonter, vous allez faire deux petits. On redescend. Et ensuite, on va remonter la jambe une fois. On redescend, on remonte et là on fait trois petits battements. Et on va jusqu'à 8. Allez, monter en soufflant. Inspirez en descendant. Monter 4. 1, 2, 3, 4. Et on pense à son zip. Inspirez, souffler. Inspirez, soufflez. Et les 5. 4, 3, 2, 1. Quand on fait les petits, il faut penser vraiment à rester bien gainé. Là on en fait 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspirez dans les côtes, soufflez, foncez à guider, d'accord, aux zip, et là 6, 5, 4, 3, 2, 1. La jambe d'appui est souple, on est légèrement fléchie, un seul, 7, 7, 6, 5, fermez bien la hanche, inspirer un seul et les 8 8 7 6 5 4 3 2 1 on repose on relâche marche un petit peu et on va faire bien sûr la symétrie avec l'autre jambe donc je fléchis ma jambe droite je tends ma jambe gauche je pense à fermer ma hanche je pense à ce fil imaginaire qui me tire et je monte en side kick je redescends je souffle et je fais deux petits. Je remonte, j'en fais un, je redescends et là je fais trois petits. Inspire, souffle, inspire, quatre petits. Un, deux, trois, quatre. Un seul. Seul, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le bras, il faut qu'il soit dans le prolongement. Je ne sais plus si c'est, je crois que c'est 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai perdu le fil. Un seul. Donc on essaie de monter assez haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, Seul. un petit peu et un petit peu donc ce qu'on a fait sur les côtés on peut faire la même chose devant donc là pour moins pour travailler un petit peu donc les muscles de la cuisse le quadriceps d'accord donc pensez toujours à ce fil imaginaire hein. on n'est pas avachi on essaie avec les omoplates légèrement serrées derrière la nuque allongée donc là au niveau des bras on peut monter les bras là on a monté juste un seul donc là on va monter donc on peut faire un et on peut faire les deux petits 1 2 Donc on fait encore un seul et 1 2 3 On est toujours sur la jambe d'appui fléchie 1 J'ai entendu 1 4 3 2 1 et on pense à son zip Inspire 5 5 4 3 2 1 On est sur une jambe fléchie un seul et les 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Inspire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense que c'est 7. Ces Je me suis trompée. Et là, le huitième. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Je vais mettre de profil pour que vous voyez ce que ça fait de profil sur l'autre jambe donc on se place, on pense à ce fil imaginaire et on pense à ses bras donc quand on monte les bras, on ne monte pas les épaules en même temps d'accord neutralité des épaules donc je fléchis bien ma jambe droite on y va inspire deux un seul trois un, deux, trois un seul to mm -hmm. restez gainé, soufflez bien et on relâche. Là, vous devez sentir dans le quadriceps que, que ça chauffe. Ça fait, il, donne, il fait chaud. Hein. Donc, voilà, on relâche bien. Donc, ce qu'on a fait sur les côtés, ce qu'on a fait devant, bon, on peut très bien faire derrière. Alors, c'est peut-être un peu monotone, hein. c'est toujours un peu le même exercice, mais au moins, ça permet de bien chauffer euh, le travail, bon, bien sentir ses cuisses. Donc, là, par contre, quand vous avez mis la jambe vers l'arrière, on fait attention de ne pas combrer. Hein. Je vous rappelle neutralité du bassin, donc ni de mouvement vers l'avant, ni vers l'arrière, donc on pense à son zip, ok Donc là, on va pouvoir également, on, on peut lever les bras sur les côtés pour changer un peu, d'accord Donc je fléchis, je fléchis ma jambe gauche, je tends ma jambe droite, donc on pense à bien tendre. et à chaque fois que vous soulevez votre jambe, pensez à allonger jusqu'à la pointe des pieds, d'accord Jusqu'au jusqu gros or orteil, voilà, bien pointé. On y va Donc ça fait un seul vous revenez et 1 2 on peut faire un travail de bras en même temps ça fait un seul on ouvre et on fait les 3 2 1 avec les mouvements de bras aussi alors inspire et 4 4 3 2 1 on revient un seul pensez à guérir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. On fait la même chose de l'autre jambe. Donc on fléchit la jambe droite. Je tends ma jambe gauche. Je pense à ce fil imaginaire. Voilà, les épaules neutres. On y va. C'est parti. Donc un seul. Inspire. Et deux. 1, 2. Avec le petit mouvement de bras si vous pouvez. Un seul et 3. Pensez au zip. Hein? Un seul et 4. 4, 3, 2, 1. On sent les grands fessiers contracter. Un seul. Allez jusqu'au bout des doigts pieds. 5, 4, 3, 2, 1. Pensez à votre zip. On va faire un exercice là qui n'est pas très compliqué qui va faire travailler un petit peu les mollets puis travailler d'équilibre avant de passer euh, donc encore à un exercice peut-être de sidekick. Donc vous allez imaginer, donc toujours écartement à peu près la valeur de votre bassin, vous allez imaginer que vous avez l'air qui s'engouffre sous les bras comme si vous deviez vous envoler. Donc tout doucement on va monter les bras, vous allez monter sur point de pied et vous allez en soufflant pousser comme si vous reteniez le plafond. Donc on pense à son zip, voilà. on reste équilibré, on va inspirer, reposer, d'accord Inspirer, mouvement souple, les épaules restent neutres, on repousse, on inspire et on souffle, on va arriver là. Alors pour travailler un petit peu plus, on va se retrouver en chaise, d'accord Donc inspirer, souffler, inspirer, reposer. Soufflez, on amène les fesses vers l'arrière. Et là, on va appuyer. Donc, je suis en chaise. Donc, comme si je m'asseyais sur une chaise, le dos bien droit, le ventre rentre. C'est parti. Inspirez, auto-agrandissement. Poussez vers le haut. Serrez votre zip, pensez à votre zip. Inspirez, reposez. Soufflez. Et là, on appuie. Ça peut aussi travailler les pectobros, deltoïdes. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Allez, encore deux. Inspirez, soufflez. On repousse, hein, vous ne voyez pas mes mains, mais elles sont flex. Inspirez, je me mets en chaise, dos bien droit. Je... je sens mes fessiers également qui travaillent. Le dernier. Inspirez, soufflez. On va rester dans cette position-là. D'accord Vous n'avez pas besoin d'être penché. Hein, c'est vraiment les fesses qui sont vers l'arrière. On va travailler un peu les bras. Donc si je me mets de profil, ça va faire je tire, je relâche, je tire, je relâche. Donc je monte, mes coudes deviennent parallèles au sol. Allez, soufflez, inspire, encore, soufflez. Encore deux. On est toujours en chaise, hein. on n'a pas bougé. Donc ça, fait, ça chauffe un peu dans les jambes. On pense à chaque fois qu'on amène les bras vers l'arrière à bien contracter, périnées transverse. Allez, encore trois. Main flex. Regardez, les mains reviennent un peu neutres et repartent. Flex. Un dernier. Et on peut faire des tout petits là, que je n'ai pas fait tout à l'heure sur le côté. Voilà, on contracte, on reste bien contracté. Et puis on fait cela qu'on n'a pas fait. Un, 2 trois. Si vous avez le courage, on enchaîne, sinon vous vous redressez puis vous repartez. Donc on enchaîne les deux. quatre fois. Attention. oublié un, hein je suis pas sûre et là on fait des tout petits 1 2 3 4 5 6 7 et on va dérouler tout doucement. On sent dans les cuisses, dans les, dans les fessiers, que ça chauffe. On va refaire la même chose, mais on va alterner, on va en faire deux de chaque. C'est-à-dire les deux petits mouvements, d'accord, quand on est en chaise, deux ici et deux derrière, d'accord Et on va faire ça huit fois. Donc on se replace en chaise. Donc ce n'est pas les genoux qui partent en devant, c'est vraiment les fesses qui partent derrière, les genoux doivent être juste au-dessus des, des chevilles je me place en chaise, une chaise imaginaire. D'accord Donc je fais deux petits 1 2 1 2 1 2 encore 1 2 1 2 3e 4e Absorbez bien. Donc c'est c'est trop dur de faire huit Faites six séries, d'accord Cinquième. Si ça ne va pas vous arrêter. Septième. Et huitième, ça chauffe. Et là, comme si on faisait le chat, on déroule tout doucement. Ça va J'espère que voilà, vous sentez que ça chauffe dans votre corps tout doucement. Pensez vraiment à inspirer et expirer, voilà, tranquillement, sans un coup. Donc à chaque fois je fais 8 séries, hein, mais si 8 séries c'est trop, à chaque fois vous pouvez réduire et faire 6. Ok Entre 6 et 8 c'est bien. Il faut, ça, ça, faut, faut sentir que ça chauffe hein, avant, avant de s'arrêter. Mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur euh, autrement. Euh, faut sentir ça chauffe mais il faut pas sentir de douleur donc si vous sentez une douleur hein, qui irradie faut mieux s'arrêter ensuite donc on va repartir on va alterner plusieurs exercices donc on va faire une fente sur le côté on va partir en side bend d'accord à droite donc là le genou on évite qu'il soit trop vers l'avant on amène ses fesses vers l'arrière d'accord ou alors au lieu de faire un side bend peut-être on pousse les fesses vers l'arrière voilà comme ça ça va on va plus travailler voilà on pousse les fesses vers l'arrière on revient on va repousser dans la jambe pour avoir la jambe bien tendue. Et là, on va faire un cercle et un autre cercle dans le sens. C'est un side kick circle, d'accord Abattement, euh, cercle. Allez, on repart. On amène les fesses vers l'arrière. On repousse et on fait deux cercles. Un, deux. Un, deux. On repart. la hanche fermée, hein, comme tout nature. 2, 3, on y va, 4, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, on va aller jusqu'à 8, arrêterez là si c'est trop dur de on pense à son zip hein? et on change de sens 1, 2, 3 4, 5 6, allez et en reste 2, c'est les plus durs 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, ça donne chaud. Si c'est trop difficile, vous vous arrêtez, voilà, sentez un peu que la chaleur arrive, voilà, mais si ça ne va pas, vous arrêtez à 6. On fait la même chose, donc fente un peu sur le côté avec les fesses qui partent vers l'arrière, d'accord, et on enchaîne sur les side kick circle. Allez, c'est parti. Donc je pousse pour avoir... Vraiment mes fesses vers l'arrière. Sentez que ce n'est pas le genou qui part, c'est les fesses vers l'arrière. Je pousse dans la jambe pour essayer de façon équilibrée. Là, je pense à mon zip et je fais un et un. Allez, deuxième. Poussez et on fait deux. Avec la hanche fermée. Encore. Poussez pour essayer d'être équilibré si vous poussez trop fort. Un, deux. 3 3 2 1 4e pousser 4 Et pour ceux qui vont jusqu'à 6 allez 6, 5, 4, 3, 2, 1 dans le sens 6, 5, 4, 3, 2, 1 vous pouvez mettre les mains à la taille hein. allez 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dans l'autre sens bien pousser et 8 7 6 pensez au zip 4 3 2 1 dans le sens 8 7 6 5 4 3 2 1 et on relâche soufflez bien Ouh, il fait chaud voilà. pensez à boire aussi hein. là j'ai pas pensé à prendre une petite bouteille d'eau mais n'hésitez pas donc à boire si vous avez un peu chaud voilà, quelques gorgées, ça fait du bien. On enchaîne. Alors, on va faire un exercice. Alors, vous avez deux possibilités. Soit faire... Euh, non, on va faire comme ça. Voilà. Vous allez ramener le genou. D'accord Vous êtes toujours grand. Et vous allez ramener la jambe derrière, comme si vous étiez en planche. D'accord Donc, la planche. Et vous allez faire trois battements. Un, deux, trois. On remonte on peut remonter les bras, fait 1, 2, 3, on redescend, 1, 2, 3, essayez d'allonger la colonne vertébrale jusqu'à la pointe des pieds, ok, allez, et là, 1, 2, 3, alors si vous ne pouvez pas, vous restez donc la jambe dans le prolongement du bus, hein, si vous n'arrivez pas à aller aussi bas, donc on remonte, Vous allez revenir et vous allez faire des spine twists. Vous tournez du côté de la jambe en restant bien bien serré au niveau lombaire et abdomineux. Encore quatre. aussi la jambe d'appui. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, Je rappelle, hein, je monte le genou, je fais 3 et j'essaie d'être équilibré, donc le plus bas possible, le plus haut possible pour la jambe. Donc, essayez de garder aussi les deux hanches parallèles au sol et 3 battements. Pensez aussi à allonger au niveau de la jambe jusqu'au jusqu au doigt de pied. Autant allongement, un hein, nuque, donc euh, le dos, d'accord, puis la jambe. Ok On y va Donc, ça fait 1, 2, 3, j'amène les bras, et 1, 2, 3, pensez à la hanche bien parallèle au sol, 1, 2, 3, j'inspire, et j'arrive là, je souffle, inspire. 8 fois, 2 on reste équilibré 3, le genou il est parallèle au sol 4 la tête reste bien au milieu 5 6, à chaque fois vous tournez, pensez à votre zip allez le dernier et on relâche soufflez on va faire maintenant des fentes et on va rajouter le side bend sur le côté donc la fente je rappelle on essaye de bien mettre le genou au dessus de la cheville d'accord, pas le genou devant c'est à dire que vous devez voir le dessus de votre pied la jambe derrière théoriquement elle est le plus loin possible jambe tendue là pour cet exercice là ou alors légèrement fléchie avec donc, une petite bascule en sent son psoas voilà. vous choisissez D'accord Ensuite, on va venir se placer. Donc, les, les bras, donc, vous voyez, là. Et on va venir faire le side bend sur le côté. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Prenez le temps d'inspirer à chaque fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, allez encore deux, encore un, ok, et vous ramenez la jambe, on change de côté, donc en fait on aurait dû enchaîner un. on avait fait celui-ci tout à l'heure, on se replaçait et on enchaîne, là je vous les ai un peu découpés. Donc on se place, donc on fait attention bien le genou au-dessus de la cheville. S'il y a une ligne qui part de la cheville, elle monte, le genou est sur ce plan-là. On amène loin la jambe derrière, donc soit genou fléchi, soit jambe tendue. vous choisissez votre formule. On pense tête dans le prolongement et on va aller chercher sur le côté. Inspire. Souffle. C'est comme si on allait chercher au sol. Trois de rester équilibré. Voilà, sur mon tapis ça glisse un peu. 4, 5, soufflez. 6, 7 et le huitième. Ok. Sur cet exercice-là, on aurait pu aussi faire le spine twist hein, et alterner peut-être les deux. Hein. Si vous voulez une variante, voilà, on peut alterner le side bend. Et le spine twist sur le même exercice si vous voulez. Ça va toujours Allez, on a presque terminé. On va finir par un exercice euh, encore d'équilibre. Celui qu'on a utilisé tout à l'heure dans la mise en route. Donc je place ma jambe par-dessus. Je vais descendre comme si je m'asseyais sur une chaise. Voilà. Ici, donc je vais me placer pour pouvoir aller un petit peu. Et je reviens. Le side bend sur le côté. Je reviens encore. Donc je suis assise, hein, d'accord. On, on en fait quatre. Inspirez, remontez. On change de côté. C'est parti. Donc comme si on nous écrasait, mais tout en gardant bien sûr la colonne vertébrale le, le plus allongée possible. Donc je m'assois sur une chaise imaginaire. Je me place. Voilà. Épaules neutres. Et je souffle, et je reviens, j'inspire, je souffle, je reviens, j'inspire, inspire, ok, je reviens de façon équilibrée, je repose. On va terminer par quelques étirements, donc jambes tendues, on va faire comme si on était étiré par un fil imaginaire, le dos le plus droit possible, absorbez votre nombril. Je descends, je descends, je descends, je descends. Quand je sens que je ne peux plus descendre, je vais fléchir mes genoux, laisser tomber ma tête, mes bras. Voilà. Et tout doucement, je vais remonter vertèbre par vertèbre jusqu'à la posture. Voilà. Je recommence. Donc je suis étirée. On le fait quatre fois. Voilà. Bien dos droit. Je descends le plus bas possible. Je descends le plus bas possible. Quand je sens que je ne peux plus, voilà, je fléchis mes genoux et je déroule en regardant mon ombril tout doucement, vertèbre par vertèbre, très dur. Allez, inspirez, soufflez. Inspirez, fléchissez, soufflez, remontez tout doucement. On peut enrouler les épaules vers l'arrière aussi. Allez, c'est parti, un dernier. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Ok. Avant de remonter, j'aurais dû vous dire de rester ici, désolée. Et on va faire dos rond, le char, hein, qu'on peut faire, voilà, je le fais debout. Donc je regarde mon nombril, mon dos est rond, je regarde devant moi. Le dos redevient, euh, redevient normal, quoi. il se creuse légèrement, mais il ne faut pas le creuser plus, hein, d'accord Vous laissez revenir à une position normale, inspirez, allez le prochain, on souffle en déroulant. Et je finis par un exercice d'auto-grandissement, comme si on nous appuyait sur les épaules. Donc écartez les jambes un peu plus que la valeur de votre bassin, on va... Poussez vers le bras. Essayez d'étirer vers le haut, vous. Et comme si quelqu'un venait vous appuyer là. Inspire. Sur les côtés. Inspire. Complètement sur le côté. On repousse. Comme si on repoussait les murs là qui rétrécissent. Inspirez un petit peu en biais. Complètement en haut. Je ramène ma jambe. Et je vais laisser tomber là. Voilà. Laissez-vous complètement aller. Je me redresse j'écarte à nouveau, on fait deux fois là, appuyez, dégagez bien votre cou, un peu sur les côtés complètement sur le côté, on repousse les épaules restent neutres, je monte je repousse, comme si je repoussais un peu le plafond inspirez encore plus haut et là, vous ramenez la jambe et vous relâchez, voilà, toutes les tensions voilà, et on revient tout doucement des déroulant. j'espère que cette séance vous a plu et que vous avez pu ressentir certaines choses hein, dans, dans le corps, voilà. Au niveau certainement des jambes, des fessiers, euh, des jambes, des bras, des épaules, et puis du ventre. Euh, vous pouvez adapter, hein, faire moins d'exercices si c'est trop difficile, hein, d'accord Et puis, euh, vous pouvez maintenant enchaîner sur les séances au sol hein, qui, qui sont sur le site YouTube. Il hein, y en a plein, il y a le single-lay stretch, il y a l'exercice de fessiers avec le donkey kick, le clam, euh, voilà, vous avez le dread, euh, le criss-cross, plein d'exercices que vous pouvez rajouter si vous voulez faire une séance un petit peu plus longue. Je fais exprès de ne pas mettre de musique derrière pour que vous puissiez mettre votre propre musique. C'est mieux d'avoir des musiques lentes et c'est mieux de, aussi de faire les exercices assez lentement euh, et de bien ressentir ce que ce que vous faites. Voilà. Ben, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite bon courage hein, pour la suite. Voilà. Et puis euh, on se revoit bientôt, peut-être pour une 14e séance de Pilates. Salut, à bientôt!